Ressens-tu des tensions dans le bas du dos, au niveau des lombaires, après une journée de travail Si c'est le cas, je t'invite à rester pour cette séance pour détendre ton bas du dos. Alors, on est parti. On va commencer avec l'étirement du chat à quatre pattes. Vous êtes à quatre pattes, puis tu as bien installé tes deux mains au niveau de tes épaules, aligner les genoux par rapport aux hanches et commencer comme si tu avais un dos, comme une belle petite table. Le menton est légèrement rentré, on étire les oreilles loin des épaules et on étire les fesses loin des épaules. On va commencer par une belle inspiration, expirer, puis on va enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On va utiliser nos mains et pousser le sol pour ouvrir les épaules et les omoplates et on va relâcher la tête. Inspire et déroule la colonne avec une belle inspiration. Prends l'air, ouvre la poitrine vers le plafond, dégage les épaules et lève le menton. On reprend, expire, on enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On pousse le sol. On inspire, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et on tire la poitrine vers le ciel. On le fait encore une fois. Expire, on enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On fait attention de ne pas basculer le poids du corps mais de bien rester centré et de repousser le sol. Et dans l'inspiration, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, et on tire la poitrine vers le plafond, les épaules dégagées, le menton. Et on retrouve les fesses vers les talons en amenant les bras très larges et très loin. Si on peut, on laisse tomber la tête. Inspire. Et dans l'expiration, on va glisser les mains vers les genoux pour remonter tout en douceur. On va maintenant aller chercher un petit peu plus à travailler la mobilité entre le sacrum et les lombaires. Donc on a cinq vertèbres lombaires et souvent la jonction entre le sacrum et les lombaires occasionne beaucoup de tension. Donc on va aller chercher un mouvement que j'appelle la bascule du bassin pour aller retrouver de la mobilité au niveau sacro-lombaire. Donc pour ça, on va s'allonger sur le dos. Donc, on a les deux pieds bien alignés à la largeur de ces esquions. Puis C'est quoi les eschions bah C'est deux os là. Quand tu as tes mains sur tes fesses, tu ressens, là, tu as deux gros os. Bah C'est vraiment ça, les eschions. C'est sur quoi on est assis quand on est assis sur une chaise. Donc, on place nos talons pas plus larges que nos esquions, bien à plat, et les pieds parallèles. La tête déposée au sol. Le dos se détend. On va commencer par prendre le temps de déposer notre dos d'ailleurs et tout simplement prendre une belle inspiration et dans l'expiration, ben laisser la gravité de la terre déposer notre corps et notre dos. Ça fait déjà beaucoup juste de faire ça, ça remet un peu le reset ou les choses en place. Maintenant, la bascule du bassin, c'est quoi ben Là, on peut voir que j'ai une courbe de la colonne qui est normale, hein, c'est la courbe des lombaires. Donc, on n'a pas le dos plaqué au sol. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le dos neutre. Et on va aller renverser en poussant le ventre vers le tapis. On va aller aplanir le dos et le plaquer au sol. On ne veut pas crisper les fesses, on veut juste pousser un peu dans les pieds pour placer le dos à plat. Et on va retrouver sa courbe naturelle de la colonne en relâchant. Puis on va faire l'inverse, on va aller accentuer la courbe en amenant le pubis vers les talons. Donc là, mon, creux, mon dos est plus creusé, donc mon creux s'accentue. Retour dos neutre. Donc je ne veux pas crisper mes fesses ou contracter mes, mon ventre, je veux juste amener ou renverser mon bassin pour aller mobiliser justement mon sacro-lombaire, revenir en position naturelle, puis inversement creuser. Donc on appelle ça rétroversion du bassin quand on implanit les lombaires à plat, donc on ramène une rétroversion, le pubis s'en vient un peu vers le nombril, retour de la position au neutre, courbe naturelle de la colonne, en J'amène vraiment mon pubis vers mes talons. Donc là vraiment je renverse et mon dos s'accentue au niveau du creux et retour au neutre. Donc on va faire ça juste deux ou trois fois un petit peu plus souple puis on va sentir que bah, finalement le mouvement de mon bassin va aller jusqu'à un mouvement de ma tête. Ma tête bouge un peu parce que mon bassin bouge un peu. Mon sacrum en fait emporte le reste de ma colonne vertébrale. Donc très important finalement de bien pouvoir bouger et mobiliser cette partie de notre corps. Maintenant on va aller lever le bassin en articulant la colonne. Pour ça on va utiliser nos pieds. Donc on va aller prendre une belle inspiration Poussez nos pieds dans le sol, basculez le bassin, puis levez tout doucement les fesses, poussez vos pieds dans le sol, les talons, les gros orteils qui vont aller chercher à contracter. Du coup, ça va mobiliser un peu l'arrière de nos jambes et nos fessiers en levant progressivement notre colonne. On va rester en haut, inspirer, et dans l'expiration, on va commencer à déposer le haut du dos. Le milieu du dos, le bas du dos, poussez le bas du dos dans le sol, retournez en dos neutre. On le refait plus fluide, inspire, expire, contracte doucement ton ventre, pousse dans tes pieds pour contracter doucement tes fessiers et lever une vertèbre à la fois inspire, reste en haut expire, redescend graduellement ta colonne une vertèbre à la fois et retrouve ton dos neutre on le refait encore une fois expire c'est vraiment un roulement hein? un enroulement de la colonne vertébrale progressivement une vertèbre à la fois reste en haut, inspire expire, redépose une vertèbre à la fois retour dos neutre on va maintenant ouvrir nos deux bras en T sur le côté, déposer nos épaules. On va laisser guider nos deux genoux vers la droite et tourner notre tête à gauche. Inspirez dans la position, puis dans l'expiration, on va guider le dos vers le sol et les genoux ensuite, ainsi que la tête. On va dans l'inspiration amener nos genoux à gauche Tournez notre tête à droite. Inspirez, restez. Et en soufflant, on va guider le ventre et le dos vers le plancher pour ramener au centre et les genoux et la tête. Encore une fois de chaque. Inspirez, amenez les genoux à droite et la tête à gauche. Et maintenant, on va souffler pour pousser et contracter le ventre pour le ramener vers le centre. Dernière fois, amenez les genoux à gauche, roulez la tête à droite, inspire, reste. Et expire, on contracte le ventre, on pousse le dos vers le sol, les genoux vers le ciel et la tête retour au centre. Good On va amener les deux genoux collés à la poitrine, Pied flex, on va guider les deux mains sous les cuisses, puis attirer les genoux vers les épaules. Les pieds sont légèrement en position qu'on appelle dorsiflexion, donc flex. On va pousser les omoplates et les épaules dans le sol. On va rentrer le menton, puis on va vraiment allonger la nuque comme si on nous tirait par les oreilles. On va regarder nos cuisses ou nos genoux et on va prendre une belle respiration. Puis plus nos genoux vont vers les épaules, plus on sent notre dos qui plaque, hein, qui est à plat au sol. Donc on efface finalement la courbe de la colonne vertébrale. Mais en même temps, on va aller guider nos fesses vers le sol. Donc à la fois le coccyx, donc la queue de votre colonne vertébrale, est attirée vers le plancher. À la fois le sommet de votre tête s'étire en opposition et à la fois vos genoux s'étire ou se rapproche de vos épaules et avec ça on va respirer et expirer encore, on inspire et on expire on relâche la tension on laisse les épaules détendues et les genoux relâchés puis on roule tranquillement de droite à gauche on va rouler sur notre côté préféré pour se remonter en douceur. Et là, on s'installe assis en tailleur. Si cette position ne vous convient pas, vous pouvez utiliser un bloc de yoga sous vos fesses ou un coussin ou tout simplement vous installer assis sur un tabouret. On relâche les bras, on prend le temps d'inspirer profondément et on s'en va faire des Torsion de la colonne, donc rotation de la colonne en tournant le buste vers la droite. Ici, on va s'étirer encore une fois. On veut penser que notre colonne veut vraiment s'allonger, s'auto-grandir. Et on va prendre le temps de respirer. Indiquer à notre nombril d'aller vers la droite, à notre poitrine et notre sternum d'aller vers la droite, à notre tête d'aller vers la droite, à nos yeux d'aller vers la droite. On va prendre une belle inspiration profonde. Puis on va relâcher la torsion en revenant tranquillement au centre. Donc pensez toujours par d'abord le nombril, le sternum, la tête. Souvent on a tendance quand on tourne à tourner tout de suite la tête. Mais on veut aussi mettre de la mobilité dans le bas du dos. Donc on va faire la même chose à gauche. On prend le temps d'inspirer. En expirant, on va commencer à tourner. On reste là, ma main en avant va un petit peu m'aider à aller faire ma torsion, puis ma main en arrière, elle va m'aider à m'autograndir. Mais attention, on ne lève pas la fesse, les fesses sont bien lourdes dans le sol. Une fois qu'on est ici, on va continuer de respirer, puis on va inviter le nombril à aller vers la gauche, la poitrine à aller vers la gauche, les épaules toujours bien dégagées des oreilles, la tête un petit peu plus, à aller à gauche, puis les... et tranquillement, on relâche la torsion et on revient au centre. Code, inspire, étire tes bras vers le ciel, auto-grandis-toi, expire, relâche les bras le long de ton corps. Code, on le refait. Si tu as aimé la vidéo, merci de liker et de partager avec tes amis. Et si tu as envie d'en avoir plus, j'ai plein d'autres vidéos sur le sujet du bas du dos. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne, mais vous pouvez aussi cliquer sur les notifications parce que j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent. Chaque semaine, je poste une nouvelle vidéo. Alors n'oublie pas de prendre soin de toi. Bouger, c'est la santé. A bientôt